Ouais. Euh. Euh. Je viens du futur et je viens vous annoncer... Tu dis encore un mot à poil et t'en auras pas de futur. Ah. Euh... Bon. Avec tout ça, c'est à qui de jouer déjà Et <rire> paf. <Ouf> <rire> Le v'là ton futur, Jeannine Ah, oh, ça ben, je l'avais pas vu venir <rire> Venez voir maman <rire> euh, J'y crois pas Arrête de brailler, et va t'habiller Non, mais tu crois que je suis un peignoir pour le kiff, là On m'a volé mes fringues Hé, hey, la drama queen, elles sont là, tes affaires Abusé. Le retour du papier pervers et le fossile Je viens du futur... Et je... Tu viens me tirer mes fringues ouais T'as pas intérêt à avoir craqué mon blouson hein Ousé la semaine à se mettre de mes un super ta... que ça m'a rien non plus, c'est pas moi qui les ai pété. Mais c'est pas le problème, tu me rends mes fringues Tu vas me les craquer, de toute façon je vois bien que tu me les as déjà abîmées Ce sont mes vêtements C'est ça, c'est ça Et puis moi je suis coincé dans un hospice dans l'espace Tu vas me lui rendre Hein Démant euh... Grégoire Regardez-moi ces deux bolos. C'est ce qu'on appelle le lien intergénérationnel. Je n'ai jamais regretté ce tatouage, mais... Une, une fusée, serait ça aurait été bien aussi. aussi. Hé hey, Vous préparez un feu d'artifice ou quoi Non, mais je viens vous avertir d'une catastrophe. Quelle catastrophe On va tous mourir Merci pour le scoop <rire> Tous mourir Pire que ça. Bon allez, vas-y, crache-la, ta valda. Vous n'avez pas payé la facture. Dans quelques heures, ils vont couper un terre net. Oh oh oh oh Laissez-moi regarder une dernière vidéo de chat. Oh J'ai pas fini de télécharger Game of Thrones Au revoir, moi. Tchouus, moi. C'est vraiment horrible. Hé, hey, hey, pleure pas, gamin On a trouvé le code Wi-Fi des voisins Je vais devenir chaud